Sur LibreOffice Impress, les modèles peuvent paraître un peu euh, limités. Donc il est possible de créer ses propres modèles. Afin de faire ceci, on va dans Affichage, Masque, Masque des diapos. Et on remarque qu'il existe également un masque pour les notes. mais le principe sera le même. Donc là, on voit le modèle. Euh, une des choses de base, donc avec un clic droit sur l'arrière-plan alors on peut définir un arrière-plan pour la diapo donc là je vais ajouter une image comme ceci de la même manière au clic droit il est possible de paramétrer la diapo pour utiliser différents arrière-plans des couleurs, des hachures en général, ce n'est pas des choses très jolies. Si on clique sur les cadres, donc là on voit qu'il y a des poignées qui apparaissent, il est possible de modifier les espacements, et également, au clic droit, on peut définir des lignes ou des couleurs de remplissage. Les couleurs de remplissage peuvent être euh, assez pratiques pour avoir quelque chose de lisible lorsque l'arrière-plan est vraiment très prononcé. Alors, voilà. On voit qu'il y a des éléments qui apparaissent en bas ce sont des éléments sont ajoutés automatiquement si on les a définis mais là en l'occurrence on n'a rien défini donc en bas rien n'apparaîtra pour le texte il est possible de changer les polices voilà, tout un tas d'éléments les couleurs et la même chose pour en bas ici on a les couleurs de police ce que je fais pas très joli, mais ça montre le principe. Voilà. Si on fait un clic droit, donc ici il y a des puces, et il est possible également de redéfinir les puces, avec différents niveaux. Donc voilà, chacun des éléments peut être défini. On ferme le mode masque, et à présent, lorsque l'on fait un clic droit, Nouvelle diapo, on se retrouve bien avec les éléments que l'on a définis. Plutôt que d'enregistrer euh, ce modèle avec le format classique, lorsque l'on fait Enregistrer sous, il y a un format qui s'appelle Modèle de Présentation. Ainsi, on peut créer un nouveau modèle... Donc, L'idée des modèles de présentation, c'est que ça apparaisse ici. Le modèle que j'ai enregistré, il va falloir le placer dans un dossier particulier, afin qu'il soit disponible à l'utilisation. Et pour connaître le lieu où on le copie, on va dans Outils, Options. Dans LibreOffice, il y a Chemin. Et là, nous avons le dossier dans lequel il faut enregistrer les modèles pour qu'ils apparaissent comme disponibles.